Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. C'est Alex de la formation Be Wild well Free. Je suis présentement en train de faire le montage de notre dernière vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais même pas d'intro. C'est pour ça que je prends mon cellulaire comme ça à, à l'improviste. Euh, C'est toujours une bonne, une bonne idée de présenter la vidéo. Je vais survoler un petit peu, je vais parler plutôt de Jungle Scout et Helium 10, qui sont deux logiciels, les deux meilleurs dans le marché. Jungle Scout, pour ceux qui se posent la question, est un petit peu plus performant à différents niveaux. La recherche va être plus précise. Plus d'outils et les mises à jour vont être plus rapides que le compétiteur Liamten. Très bon logiciel par contre du côté des on a utilisé les deux. Notre communauté est plus portée avec Jungle Scout. C'est pour ça que je vais en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement un logiciel comme pour répéter encore, Jungle Scout ou Helium Ten. ça te permet de faire une analyse de marché. Parce que tu ne veux pas te lancer avec un produit, bien que ça se peut que ce soit un produit gagnant et que ça fonctionne très bien. Tu veux te lancer avec le plus de données possible, donc faire une étude de marché. Ces deux logiciels-là vont te permettre, entre autres, d'extraire des données et une multitude, une panoplie d'outils supplémentaires qu'on ne verra pas dans cette vidéo-là, parce qu'il euh, y en a beaucoup. Donc, sur ce, je te passe l'intro et on se retrouve de l'autre côté dans la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo informationnelle. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire exactement analyser un produit? Parce que bien euh, qu'on aille trouver un produit qu'on pense qu'il pourrait être potentiel sur Amazon, il faut faire une étude de marché. Comment est-ce qu'on fait une étude de marché? Il existe deux logiciels les plus populaires en fait que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais survoler. Il s'agit de Jungle Scout, ce que vous voyez à l'écran en ce moment, et de Helium 10. La majorité de nos étudiants, je peut à dire 90%, vont choisir Jungle Scout. Jungle Scout est un petit peu plus précis, offre des meilleurs outils, est un peu plus à jour, donc c'est un petit peu pour ça que c'est un logiciel qui est plus populaire. La façon que ça fonctionne avec Jungle Scout, pour prendre celui-ci comme exemple parce que c'est celui qu'on connaît le plus, c'est un logiciel qui va permettre d'extraire des données sur Amazon. Je vais vous montrer un exemple ici même. Si j'ai comme idée de lancer un produit sur le marché américain, ben ça va de soi que je vais aller sur Amazon.com pour aller extraire les données des compétiteurs qui vendent eux-mêmes sur le marché américain. C'est la même chose, on fait la même procédure si on veut vendre sur le marché marché canadien, marché européen, en Australie, à Singapour, peu importe, la formule est toujours la même. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais simplement prendre une montre calculatrice un produit tout à fait au hasard que j'ai choisi. J'ai pas fait d'études de marché plus poussées. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, pour ce faire, j'écris dans la barre de recherche les mots-clés « Calculator Watch ». Je tombe sur la page principale. Lorsqu'on accède à un logiciel tel que Jungle Scout ou Helium 10, on va avoir une extension qui est située sur, sur la barre de la recherche à votre droite. En ce moment, vous ne le voyez pas parce que ma barre de recherche elle est cachée. Euh, C'est simplement un onglet qu'on clique et on active. Et à ce moment-là, on voit la page suivante apparaît. Le logiciel est en train de performer une recherche en ce moment et d'extraire les données. Les données sorties à brut comme ça m'informent que la moyenne des vendeurs vend 697 produits, on le voit ici en haut à gauche, que le ranking total sur Amazon s'élève en moyenne à 300 000, donc c'est un article qui est plus ou moins populaire. Le prix moyen est de 37,70. Le nombre de reviews, c'est-à-dire des personnes qui ont acheté et qui ont laissé un commentaire positif ou négatif s'élève à près de 2000 et euh, ici on a l'opportunity score, mais comme que nous on explique dans la formation, c ça vaut pas la peine de s'y fier parce que ça peut induire en erreur trop rapidement sur une recherche. En fait, super important, cette recherche-là est biaisée. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on retrouve des produits qui ne correspondent pas à ce qu'on a recherché. Je le vois ici tout, tout de suite dans le premier onglet, bon, on a une calculatrice mais nous ce qu'on veut rechercher c'est une montre calculatrice. À ce moment-là, j'ai simplement euh, retirer le produit de ma recherche, les données vont changer et je vais devoir faire ça au moins, au minimum pour le top 10 pour avoir des données euh, situées à l'écran qui vont me permettre d'avoir une meilleure analyse du marché. Mais en ce moment, c'est un produit aussi qui est un peu plus difficile à analyser parce que l'onglet que vous voyez à l'écran c'est une smartwatch une smartwatch qui compétitionne comme des euh, montres, disons un petit peu plus euh, basic, qui est simplement à euh, écran analogique avec une calculatrice, ça ne se compare pas vraiment comme produit malgré que ça soit dans la même catégorie. Ici si encore, c'est une petite erreur de la recherche, je vais l'enlever, c'est un autre produit. qui n'a pas lieu d'être dans cette recherche. Je vais le faire jusqu'à temps d'avoir mon top 10 qui est le plus représentatif de ce que je recherche aujourd'hui, c'est-à-dire une calculatrice montre. Alors voilà, face à j'ai trouvé mes 10 comparatifs. Et ce qu'on peut voir, ça, ça peut être très difficile d'aller dans cette catégorie-là parce que mon top 10, c'est Casio. Casio étant une des plus grandes marques de montres au monde, donc ça va être difficile de compétitionner contre d'avoir une nouvelle euh, marque mais encore une fois, pour acquis ce que je dis, je ne suis pas expert en la matière, dans les montres. Il y a peut-être un potentiel d'aller chercher un marché, malgré que Casio est dominant dans ce ci Si je prends, par exemple, mon numéro 1 vendeur, toujours à montre Casio, prisément 19 et 30. Il y a environ 3400 ventes par mois. Le nombre de ventes par jour est de 145, 143 plus, plus précisément. Moi, je vais regarder toujours le monthly sale. Parce que le DLXL il peut avoir de la publicité qui a été faite dans les derniers jours, dans la dernière semaine, et ça va influencer grandement le DLXL. Donc, si on veut regarder c'est le manque des les revenus sont d'environ de 65 215 Le net de revenus à 12,67 Attention, le net ici, c'est le net que Amazon va vous envoyer. On doit déduire à ça le coût même du produit. Disons que c'est $3. Dans ce cas-ci, on tombe à 9,77 et 1$ pour l'expédition, on tombe à 8,67$. Donc notre profit réel va être de 8,77$ par produit vendu. À ce moment-là, 8,77$ fois, ici le monthly cell, 3379$, on se retrouve à 29,295$ de revenus net avant impôt. Alors pour ce terme, c'est un très bon produit. Vous arrivez à vous positionner ici ou juste sous la barre de, de Casio. Parce que les autres montres de différents types, bon font 9000, 4000, 4000 et euh, Casio, puisqu'ils devinent le marché, c'est excellent parce qu'ils ont des variantes. La Noire Vintage, qui est le numéro 1, semble être le numéro 1 vendeur, mais après ça, eux, ça ne leur empêche pas de faire des variantes et d'aller chercher quelques mille dollars. Et de s'en sortir peut-être avec un, un 100 000 de revenus juste avec ce type de montre-là par mois. Une autre façon de faire qu'on a euh, de démontrer comment faire une recherche, c'est tout simplement d'aller sur la page d'accueil Amazon, de descendre et de voir euh, les items à, à explorer, les achats qu'on a fait dernièrement. Parce qu'il y a des produits que vous-même vous achetez, que vous pouvez développer ce genre de produits -là. Il y a toujours des choses qui sont en rabais. Ce que j'aime de la page d'Amazon, c'est qu'il y a toujours des choses qui vont être mises de la vente, Peu importe si ça fait partie de nos critères de recherche ou pas. Ou c'est peut-être lié avec les recherches, avec, avec l'algorithme. Il va être en mesure de, de vous recommander des produits pour que vous achetiez en tant qu'acheteur. Parce que c'est le but d'Amazon, c'est que quand un acheteur vient, il avoir le maximum de trous de rétention. Un peu dans le même principe qu'une épicerie, il va avoir ce qu'on appelle un « loss leader ». C'est-à-dire qu'ils vont afficher un produit fort. Ils vont perdre quelques sous, quelques dollars sur ce produit-là, mais ils savent que s'ils vous font rentrer en magasin et que vous allez acheter ce produit-là, la, la possibilité que vous ressortiez simplement avec ce produit-là est infiniment pratique. Donc, ils sont prêts à prendre le risque. Tout est calculé en marketing et le, votre panier d'achat va être beaucoup plus élevé que le simple item que vous allez avoir commandé. Je vais aller dans cette catégorie-là, tout pour le collège. On va aller au uh, Startup Kitchen je me retrouve dans une multitude de produits, si je clique sur cette image là qui semble très intéressante, sans nécessairement ressortir une analyse de, de, de marché, il y a d'autres façons d'analyser le, le produit, parce que si vous voyez que tous vos compétiteurs n'ont pas des beaux listings, comme celui-ci en ce moment semble très bien, pourquoi est-ce que je suis en mesure de dire ça au premier coup d'œil Tout simplement parce que le titre démontre exactement ce que c'est, ils ont mis beaucoup de mots clés justement pour aller attirer l'image est. Parfait, la photo est très bien expliquée. Dans le deuxième, on voit les grandeurs, ce qu'on a besoin de savoir, et par la suite, le produit en action. Sans même avoir sorti l'analyse, je suis prêt à dire que ce vendeur là a réussi relativement bien. Il y a plusieurs variantes. Des variantes, ça va être des couleurs ou des termes différents qui vont être appareillés à ce même. Mais bien entendu, je prends encore mon exemple de chandail. C'est l'exemple la plus facile à retenir. Que Vous voulez vous dans le vêtement puis que vous avez quatre choix de couleurs. Le bleu, le rose, le vert ou le blanc. Selon vous, quelle est la couleur qui risque de se vendre le plus? Bien évidemment, ça va être le blanc. Donc on va commencer avec une couleur neutre qui va attirer le plus de personnes possible pour ensuite aller chercher des variantes. On va vraiment aller chercher une couleur neutre. D'aller chercher le produit le plus long possible pour attirer la clientèle puis et par la suite lui donner le choix d'aller chercher d'autres couleurs de votre produit ou d'autres formats. On ne doit pas se lancer à la veille et faire une analyse de marché. Il y a beaucoup plus que ça. On l'explique dans d'autres vidéos. Il faut regarder s'il y a un brevet, si c'est trendy, c'est-à-dire si c'est une mode. Ça peut être un produit saisonnier. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'avoir un produit saisonnier. Par contre, on ne recommande pas un débutant de son dans un produit saisonnier. Ça prend euh, quand même beaucoup d'organisation, disons que vous un produit pour l'été, mais à la fin du printemps, milieu printemps, fin du printemps, le produit doit être en entrepôt Amazon et lorsque la saison se termine, soit à la fin de l'été, début de l'automne, on doit rapatrier ces produits, les garder en storage et dépendamment du nombre de produits qui ne sont pas vendus, bien, vous allez avoir un inventaire en pending pendant l'hiver. C'est un coût euh, financier à supporter. Ça aussi, ça peut être une autre stratégie. Il y en existe plusieurs. Nous, ce qu'on aime, c'est d'avoir des produits qui ne sont euh, pas nécessairement à la mode, mais qui se vendent à l'année, puis il euh, y a un potentiel de faire grandir la marque. Et c'est l'avantage du private label, passer à une autre étape, où, où tout simplement, vous allez vouloir vendre votre compagnie, vous allez pouvoir le vendre selon les revenus. Et euh, ça peut se vendre de 4 à 10 ou 20 fois les revenus. Donc, si vous faites un 200 000 par année et que ce, vous le vendez à 5 fois les revenus, c'est quand même une offre de 1 million sur la table pour le produit, la, la gamme de produits, la marque que vous avez créé. C'est ça qui est de l'avantage de faire du private label versus le retail arbitrage qui est un autre modèle d'affaires qu'on adore beaucoup. Sur ce, je te dis ciao, à la prochaine!